Bonjour à tous et à toutes, c'est Cordélia, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vais vous faire le bilan de mes lectures de novembre. Euh, voilà, je sais que je suis beaucoup en retard, mais c'est pas très très grave dans le fond. Euh, L'essentiel, c'est que je vous parle des bouquins que j'ai lus. En plus, ce bilan va être assez rapide, puisque je n'ai lu que euh, six bouquins euh, en novembre. Donc euh, c'est parti, et je commence avec les mangas. Et le premier, c'est Liquor and Cigarette, qui est paru chez Taifu euh, Comics. C'est l'histoire de deux amis euh, adultes. Pour une fois, on n'est pas au lycée, tant bien oui. Et donc il y en a un qui tient un tabac et l'autre qui tient un, un magasin d'alcool. Et euh, va y avoir un concours d'alcool qui est organisé euh, dans le dans leur bled. Ça va être un prétexte pour se brûler la gueule et pour se désinhiber euh, globalement. C'est vraiment très très sexy. Euh, très très explicite, euh, on pourrait se dire que sur le consentement c'est un peu flou mais je le lis plus comme le personnage qui utilise le prétexte de l'alcool pour euh, faire des trucs qu'il oserait pas faire en vrai. Moi je lis plus comme ça, mais c'est vrai que bon, ça peut être un peu cringy. enfin ça dépend un peu de... de, de voilà. Très beau dessin, euh, très explicite, très sexy, voilà. Euh, moi j'aime beaucoup et je pense que je vais essayer de voir un peu ce qu'a fait d'autre euh, cette autrice, parce que vraiment euh, c'est canon. <rire> et d'ailleurs je me rends compte que c'est ce que j'ai fait, puisque j'ai acheté les deux premiers tonnes de Coyote euh, euh, de la même mangaka. Des fois je suis cohérent avec moi-même, c'est bien. Euh, et du coup là c'est une histoire de loups-garous avec en même temps une histoire de chasse à l'homme. Il y a des hommes qui chassent les loups-garous parce qu'ils ne veulent plus que les loups-garous existent et les loups-garous se défendent, enfin bon voilà, c'est des histoires euh, comme ça. Euh, et il y en a un qui est humain et un qui est loup-garou et ils ont une attirance physique très importante et ils font de la sexualité globalement. J'ai vraiment beaucoup aimé également. Euh, c'est un plaisir de retrouver euh, les traits de Randmarou. Zaria. Je vous le conseille si vous aimez les choses un petit peu euh, explicites et dark. Niveau roman, euh, j'ai lu Pierre de Vie de Joe Walton. Joe Walton, j'avais déjà lu un bouquin qui s'appelait euh, Mes vrais enfants. Euh, il y avait une histoire d'amour lesbienne, etc. Et du coup, j'ai lu Pierre de Vie en me disant que ça allait peut-être dans la même lignée. Euh... Alors... C'était bizarre. Le contexte est hyper intéressant. C'est un monde où, en gros, plus tu vas à l'est plus le temps se déroule lentement et plus il y a de la magie et plus tu vas à l'ouest, plus le temps se déroule vite et plus euh, tu as... non seulement il n'y a pas de magie mais en plus tu as des difficultés à euh, élaborer des pensées complexes. Et c'est l'histoire d'une femme qui a vécu longtemps à l'est là où il y avait de la magie euh, et où elle était même un peu déesse sans trop vous spoiler et elle revient dans une zone un peu au milieu euh, et du coup comme le temps se déroule plus lentement que là du coup elle revient, il y a plusieurs générations qui sont passées, ses enfants sont morts et euh, elle voit ses arrière-petits-enfants je crois. Ce contexte-là m'intéressait énormément mais j'ai été un peu déçue et je me suis même carrément ennuyée pendant cette lecture. Alors c'est pas que c'était pas intéressant, hein. au contraire ça l'était, et même au niveau de, de la représentation, enfin, c'était pas mal notamment s'il y avait des couples polyamoureux ou des couples ouverts, enfin, ça changeait, c'était bien, mais vraiment... Euh, L'histoire, je m'en foutais un peu et la résolution m'a laissé un peu de marbre. Donc voilà, grosse déception malgré le fait que j'avais envie d'aimer. Autre lecture un peu décevante, on va rester un peu pareil, c'est What's the Bat de Francesca Lia Block. Euh, J'avais vraiment très très envie de, de lire ce livre qui a enfin été traduit. C'est un bouquin qui est vieux, hein, je crois que c'est les années 90, c'est ça, 89 même. Enfin c'est considéré comme un monument de la littérature queer et donc j'étais vraiment très curieux de, de lire cette histoire. On a plusieurs personnages, il euh, y a deux personnages gays si je me souviens bien, euh, une fille euh, hétéro entre guillemets, euh, et, et ils adoptent des enfants, c'est beaucoup sur la famille choisie, sur comment créer une famille un peu alternative euh, en sortant de la famille nucléaire avec deux papas et un garçon et une fille, enfin avec deux papas <rire> Sortir de la famille nucléaire avec un papa, une maman et un garçon et une fille euh, Du coup ça m'intéressait énormément mais vraiment j'ai pas accroché, c'était trop bizarre la narration, j'arrivais pas à lire, j'avais l'impression que ça allait trop vite. Euh, et en même temps le bouquin est super gros donc ça va aussi lentement. J'aurais adoré kiffer cette lecture et, et c'était important pour moi de la lire en tant que queer mais vraiment... Je sais pas, j'ai pas compris, j'ai pas accroché, il y a plein de passages que j'ai vraiment lu en diagonale parce que j'en avais marre. Mais bon, ça vaut quand même le coup de le mentionner je pense parce que c'est cool qu'il ait été traduit en français quand même. Autre lecture bof, novembre ça a été un peu euh, quand même le mois des lectures bof. Enfin quoi que les yaoi ils étaient bien mais bon voilà. Autre lecture bof Trinkets de Kristen Smith, alors peut-être que vous avez vu la série Netflix. C'est l'histoire de trois filles qui sont dans le même lycée mais qui se connaissent pas trop à la base et qui se retrouvent dans le même groupe de paroles euh, pour des gens euh, kleptomanes ou ou qui volent dans les magasins de façon générale. Et donc elles se retrouvent là-dedans malgré elles parce qu'elles se sont fait choper en train de tirer des trucs euh, au Super U quoi globalement. Et donc elles se rapprochent à face eux. Pas temps, entre guillemets. Franchement c'est pas que c'était mauvais, c'est juste que j'en avais rien à faire en fait de leur histoire. Je m'en foutais de ce qui leur arrivait, j'avais aucun attachement pour ces personnages. Euh, en soi je pense que c'est sympa à lire quand t'es ado, hein, je dis pas le contraire, mais vraiment j'en avais rien à foutre c'est la stricte vérité. Heureusement, le mois s'est terminé avec une très bonne lecture qui n'est autre que Les Aventuriers d'un apprenti gentleman de Mackenzie Lee qui est paru chez PKJ. Et là, alors c'est vraiment très très bien puisque déjà c'est un héros bisexuel donc on aime beaucoup hein de base, c'est un récit historique qui se passe au 18 e siècle et donc c'est l'histoire d'un gentleman bisexuel euh, très volage qui couche globalement à droite à gauche avec les garçons et les filles euh, et son père veut le faire rentrer dans le droit chemin parce que quand même ok c'est mignon quand il est ado mais à un moment il faudrait peut-être agir comme un gentleman euh, et donc euh, il... ce garçon va faire un, un dernier voyage, euh... en fait c'est le tour, le tour d'Europe euh, qui se faisait à l'époque où euh, les gens instruits euh, pour apprendre un peu les, les différentes choses. Enfin, moi, il faisait une espèce de tour d'Europe, tour d'Europe, de l'Europe euh, occidentale, hein, bien sûr. Hein. Tu passes par Paris, tu passes un peu par l'Espagne, et bien sûr, tu finis à Rome, parce que c'est très cool le Rome. Il fait ça avec sa sœur, euh, qui voudrait être chirurgienne, mais qui n'a pas le droit de faire des études de médecine, parce que c'est une fille, et son meilleur pote, qui est un bâtard... Euh, d'un lord aussi euh, anglais, et qui se trouve être euh, métisse. Et donc ils partent tous les trois plus euh, leur chaperon là à la con. En Europe. Et ceux qui va leur arriver des trucs, qui vont finir dans des affaires. Euh qui n'était pas du tout prévu globalement euh, et puis il va y avoir bien sûr euh, notre euh, apprenti gentleman qui va se rapprocher euh, de son meilleur ami pour qu'il éprouve des sentiments, bien sûr parce que c'est ça qu'on veut. Euh, ça finit bien, c'est vraiment très cool et il y a une suite qui est prévue qui sera autour de la de la soeur de l hé du héros euh, de ce bouquin là et qui sœur qui est asexuelle. Et donc j'ai très hâte parce que ça nous ferait un bouquin avec une héroïne asexuelle, mais bon, là on le voit pas trop, elle dit qu'elle n'est pas intéressée par les relations amoureuse, mais euh, on le voit pas trop, alors que dans le prochain du coup on le verra beaucoup plus. Et je m'arrête ici pour ce bilan lecture du mois de novembre, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires des avis sur les livres si vous les avez lus, vous aussi, euh, ça m'intéresserait beaucoup. Mettez un pouce, abonnez-vous, cliquez sur la cloche, euh, tout ça, tout ça, bas sur YouTube, regardez une pub pour me faire des sous. Merci d'avoir regardé la vidéo et puis on se retrouve très vite pour d'autres vidéos.